Il est maintenant le temps des questions orales, la chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma question est à la vice-première ministre. Est-ce que c'est le plan de, du gouvernement d'aller de l'avant avec la décision du projet de loi 5 et de la réduction du conseil municipal et qu'il y ait encore des contestations judiciaires et qu'il y ait encore de, des incertitudes au ministre des Affaires municipales et du Logement? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, M. le Président. À la chef de l'opposition officielle, nous sommes ravis que la cour d'appel a permis à ce qu'il y ait un sursis dans l'exécution de la décision de la Cour supérieure. Cela va permettre aux greffiers du conseil municipal d'aller de l'avant avec une élection de 25 quartiers qui est en lien avec les délimitations provinciales. C'est un résultat très positif pour les Torontois. et je pose la question à, par votre entremise, Monsieur le Président, à la chef de l'opposition officielle. Arrêtez de jouer le jeu politique, qu'on puisse aller de l'avant. Merci. Arrêtez la pendule. Start the clock. Redémarrer la pendule, complémentaire au, à la vice-première ministre, c'est dans la catégorie de « juste parce que vous pouvez le faire, vous ne devriez pas nécessairement le faire ». Après ne pas l'avoir mentionné une seule fois durant la campagne électorale, le premier ministre a décidé de réécrire les règles pour le Conseil municipal des élections qui était déjà en cours, qui a créé le chaos avec l'élection et a violé les droits des personnes. Il y a un doute à savoir si une élection juste et libre peut avoir lieu dans la Ville de Toronto et le cours n'a pas encore décidé là-dessus parce qu'il y a eu un sursis sur le jugement. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit d'un succès aux yeux du premier ministre Ford? Encore une fois, je vais demander à la chef de l'opposition officielle de parler du premier ministre en tant que premier ministre et non en son nom personnel. ministre. À la chef de l'opposition officielle, c'est un déroulement très positif pour les Torontois. Ils peuvent maintenant, le 22 octobre, avoir un conseil qui est efficace à 25 personnes. C'est des décisions qu'on a abordées plusieurs fois dans cette chambre, telles que des meilleures décisions avec l'infrastructure, le transport en commun et le logement. Après le 22 octobre, nous avons hâte de pouvoir travailler avec le prochain maire et son conseil et de livrer sur les décisions que nous avons promis de livrer. Chef de l'opposition officielle. N'oublions pas que l'appel n'a pas encore été décidé. Certains doutent que Toronto peut avoir une élection qui est juste ou qu'elle soit valide du côté juridique. Le Canada a une histoire, en tant que démocratie, d'avoir des élections qui sont libres et justes. Par contre, le premier ministre veut, par contre, voir comment l'élection se déroulera sans savoir si elle est juridique. Est-ce que c'est le type de décision que le, la vice-première ministre de, veut faire au ministre, encore une fois, à la chef de l'opposition officielle? La Cour, et voici son jugement, je vais lire certains des extraits, nous avons conclu, voici la décision de la Cour d'appel, nous avons conclu qu'il y a une probabilité très forte que le juge de la Cour suprême, supérieure a fait une erreur en droit et que l'appel aura du succès, aura gain de cause, nous ne sommes pas là pour s'ingérer dans une décision qui est douteuse de la part d'un euh, juge de la Cour supérieure encore une fois, à la chef de l'opposition officielle. Encore une fois, nous sommes engagés à travailler avec la Ville de Toronto, d'avoir un, un conseil de 25 personnes après le 22 octobre qu'on peut travailler avec. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Arrêtez la pendule. Je vais démarrer la pendule. Prochaine question, chef de l'opposition officielle. Euh, ma question est aussi à la vice première ministre. Nous savons que le premier ministre était obsédé avec le fait qu'il peut le faire. Il a parlé sans cesse de ses anciens ennemis euh, au conseil municipal. Il s'est barricadé dans l'Assemblée alors que les gens étaient, euh, ne pouvaient pas entrer dans l'Assemblée. Rappel à l'Ordre, il nous a retenus ici. Aux petites heures du matin. La question n'a jamais été à savoir s'il pouvait le faire, mais plutôt s'il devrait le faire. Est-ce que la vice-première ministre s'est lancée dans la vie publique pour permettre au premier ministre d'avoir sa vengeance sur le conseil municipal? Je demande aux députés de retirer ses propos. Je retire. Réponse ministre des Affaires municipales et du Logement. Encore une fois, Monsieur le Président, à la chef de l'opposition officielle, elle veut parler de la liberté d'expression. Je vais maintenant citer de la décision de la Cour d'appel aujourd'hui lorsqu'il mentionne... Ce fait, voici la citation, alors que les changements qui ont été apportés par le projet de loi 5 sont frustrants pour des candidats qui ont commencé à faire campagne au mois de mai en 2018, nous ne sommes pas persuadés que leur frustration veut équivaut à une interférence dans leur liberté d'expression. Encore une fois, nous avons fait en sorte, avec le projet de loi 5 et à la suite de la décision maintenant, nous allons maintenant pouvoir finalement aller de l'avant et de permettre cette certitude que notre gouvernement a toujours voulu pour l'élection du 22 octobre, alors qu'il y aura 25 quartiers, 25 conseillers municipaux qui sont l'équivalent des 25 euh, députés provinciaux et fédéraux qui auront les mêmes délimitations et la même certitude. Supplémentaire, complémentaire. Monsieur le Président, nous sommes tous ici pour faire un travail très important pour les familles. Alors qu'on on passe au débat sur des projets de loi, on doit poser des questions, telles que si le projet de loi va aider les gens, si c'est une bonne idée, si ça va être une bonne chose. Mais ce gouvernement il semble dire que c'est quelque chose qu'ils peuvent faire. Les Ontariens font face à des temps qui sont difficiles. Est-ce que le vice-première ministre croit que cela suffit pour les aider? Ministre. Encore une fois, Monsieur le Président, par votre entremise à la chef de l'opposition officielle, encore une fois, je vais citer le, le tribunal. Ils ont dit que les candidats et, pouvaient et peuvent toujours le faire, peuvent toujours dire aux électeurs ce qu'ils veulent. Le changement de 45, 47 quartiers à 25 ne leur empêche pas de dire ce qu'ils veulent dire au sujet des enjeux qui euh, sont soulevés lors d'une élection. Encore une fois, je veux mettre l'accent sur le fait à la chef de l'opposition officielle. Mettons de côté ces yeah. jeux politiques, travaillons ensemble avec ce conseil. Nous, on veut travailler sur des questions de logement, de d'infrastructures, de transport en public. Et allons de l'avant. Commençons à travailler sur ces enjeux. Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule. Dernière complémentaire. Le fait que le ministre croit que la période de question est un jeu politique, c'est plutôt notre obligation d'assurer que le gouvernement est redevable. Les gens ont besoin de réductions dans les listes d'attente pour les hôpitaux. Ils ont besoin des écoles secrétaires, des emplois secrétaires. Ils veulent que le gouvernement se concentre sur ses priorités. Au lieu, ils voient un premier ministre qui se concentre sur ses anciens ennemis et de tenter d'avoir une venge vengeance. Il n'aide pas une mère monoparentale sur le salaire minimum. Par contre, il s'en prend au conseil municipal, le conseil, le, le conseil des ministres des... Euh, progressistes conservateurs savent que c'est une perte de temps. Quand est-ce que la vice-première ministre va demander au Conseil des ministres de, de rétablir ses priorités, de se concentrer sur ce qui est important? Encore une fois, euh, au ministre, au, à la chef de l'opposition officielle, je vais continuer de lire ces citations parce qu'elle doit comprendre l'importance de ce qui s'est produit ce matin. La Cour d'appel a dit ce matin, vu notre conclusion, intérimaire du, que le projet de loi 5 ne souffre pas d'ingérence avec la liberté d'expression, qu'on doit permettre un sursis dans l'exécution du jugement du juge Bélo Baba. Donc, je dis à la greffière du conseil municipal de Toronto, nous allons travailler avec vous à la suite de ce ju jugement ce matin, d'avoir cette élection de 25 conseillers et de travailler sur l'élection du 22 octobre et ensuite, après l'élection, de travailler avec le maire sur les enjeux qui sont importants aux yeux des Torontois. Encore une fois, je vais demander aux députés d'en face de faire de même. Merci. Nouvelle question au chef de l'opposition officielle. Merci. Ma question est au ministre des Affaires municipales et du Logement, qui doit savoir qu'il y a toujours un appel. Il y a, par contre, un sursis de l'exécution de la décision. On a posé une question le 30 juillet, mais il a dit que le projet de loi 5 a été déposé par le ministre des Affaires municipales et du Logement. Par contre, on, il n'y a, euh, a aucun document qui, lui, qui ont fait en sorte qu'on qu lui a demandé de déposer ce projet de loi. Donc, est-ce que le ministre a lui-même rédigé le projet de loi? Parce qu'il n'y a aucun autre document au sein du ministère. Encore une fois, à la chef de l'opposition, il s'agit encore de d'autres jeux politiques de la part de l'opposition. Rappel à l'Ordre, ils ont fait une demande d'information, mais je, je n'ai pas demandé. De, de la part de l'opposition au sujet d'une demande d'information, au sujet du fait qu'ils auraient utilisé les mots efficaces et d'un gouvernement qui gouverne bien parce qu'on n'aurait pas eu de documents à cet effet. Complémentaire. Le. Conseil municipal de Toronto n'était pas dans le discours du trône, ce n'était pas dans, une, dans la plateforme électorale du Parti progressiste conservateur, il n'y en avait pas en fait. Et par contre, quelqu'un lui a demandé au ministre de euh, rédiger le projet de loi 5 et on a posé la question au ministère et ils ont dit qu'il n'y avait aucun document, aucun record de, démontrant qu'on lui avait demandé d'écrire de, le projet de loi, il n'y avait aucun mémo qui lui avait demandé d'annuler de, des euh, présidents régionaux, des présidents de conseils régional au ministre. Encore une fois, Monsieur le Président, je vais utiliser un langage très parlementaire. Je n'aborderai pas la question de sa campagne électorale lors de la dernière élection. Je vais aborder la question de ce que le Premier ministre et plusieurs d'entre nous ont abordé comme en jeu lors de la campagne, c'était la réduction de la taille du gouvernement. Et d'avoir un gouvernement qui est efficace, elle peut dire ce qu'elle veut, mais le projet de loi va permettre qu'il y ait un gouvernement, un conseil municipal qui est efficace la journée d'élection. Le, le jour suivant, nous allons être là pour travailler avec le gouvernement, le, le conseil municipal de Toronto. Et voilà la vérité. Nouvelle question, député de Northumberland-Peterborough Sud. Merci, M. le Président. Ma question au, au ministre de l'Environnement. Ce matin, les gens partout en Ontario ont été ravis de voir qu'il y a eu des no nouvelles de répit à la pompe dans ma circonscription. J'ai vu des gens qui ont fait la file sur l'autoroute 2 qui étaient dans des euh, stations-service partout dans ma circonscription. Ils attendaient pour mettre de l'essence dans leur véhicule parce qu'ils étaient enthousiastes à la possibilité de payer deux cents, euh, plusieurs cents de moins à la pompe. C'est ce que nous avons dit de, depuis la campagne, que les Ontariens ne peuvent pas se payer des primes sur l'essence. Nous savons qu'avec un gouvernement néo-démocrate, on aurait payé beaucoup plus pour l'essence. Les Ontariens ne peuvent pas se permettre de payer une taxe sur le carbone. Les gens ont de la difficulté à boucler leur fin de mois. Et le ministre a promis qu'il y aurait un répit qui s'en venait. Le ministre, est-ce qu'il peut nous expliquer comment ces changements? Merci. merci. ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, au député de Northumberland, Peterborough Sud, merci de votre question. Comme le député l'a dit, c'est quelque chose que Doug Ford a abordé comme question pendant longtemps. Il a, il a pris la parole dans cette assemblée et plusieurs d'entre nous dans ce parti ont parlé du fait qu'on allait aider les Ontariens. Une de ces façons, c'était d'enlever le programme rétrograde de taxes sur le carbone. Et les résultats de cela serait une réduction du, des, des prix d'essence. Et comme on a vu dans les médias et qu'on a vu avec les fils aux stations service une réduction de 4,6 la suite de euh, l'annulation du système de plafonnement et d'échange et des taxes sur le carbone. Il y aura aussi une réduction de 5,6 sur le diesel. C'est des promesses qu'on a faites et qu'on a tenues. Merci, M. le Président. Je vais rappeler au ministre de l'Environnement, s'il euh, parlait du premier ministre en tant que premier ministre et, on, non, et non pas en tant que non personnel. Merci au ministre de sa réponse. L'opposition ne comprend pas. Ce n'est pas tout le monde qui peut prendre la CTT. Certains ont dit que leurs déplacements pour euh, amener leurs enfants à la partie de soccer ou de hockey. Ils ne pouvaient pas se permettre de payer l'essence. Et nous, on a livré sur cette promesse de voir les fils aux stations-service ce matin. Démontre. Les répit aux familles de l'Ontarien. Vous êtes déconnecté de la réalité, vous ne comprenez pas. Norm Smith reconnaît le travail que nous avons fait et a dit que nous voyons que la taxe sur le carbone a été abolie et on a vu comme résultat que les prix d'essence ont été à la baisse. Est-ce que le ministre peut nous expliquer ce que nous sommes en train de faire pour, que, pour démontrer que le gouvernement, s'en tient à ses promesses et que le répit s'en vient et que les résidents et les Ontariens vont voir une réduction, une baisse de, du prix de l'essence minée de l'environnement. Monsieur le Président, je peux comprendre la frustration de la part des néo-démocrates. Je peux la comprendre. Ils ont parlé de la taxe à carbone la plus élevée au monde. Nous, nous avons agi. Un de nos premiers gestes a été d'abolir le, le règlement et ça a envoyé un message aux entreprises de gaz naturel et d'essence, qu'ils pouvaient réduire la pression sur les Ontariens. C'est pour cette raison qu'on a vu des réductions de 4,6 sur l'essence, 5,7 sur le diesel. Ça va faire partie des 260 à toutes les familles qu'on va leur remettre, remettre dans leurs proches à tous les ans. On va voir une réduction du prix du gaz naturel le mois prochain. C'est un. Il s'agit d'un gouvernement qui agit, qui remet de l'argent dans les, o... les poches des Ontariens. Promesse faite, promesse tenue. Passez-vous, s'il vous plaît. Prochaine question, le député de Toronto-Danforth. Merci au ministre de l'Infrastructure. À l'heure actuelle, actuelle, il y a un programme de 100 millions de dollars pour financer l'accès au gaz naturel dans les régions rurales. Le ministre a-t-il l'intention d'annuler ce programme Le ministre de l'Infrastructure Merci aux députés d'en face de cette question. D'abord, je voudrais remercier tous les députés de tous les trois partis qui ont assisté à la première journée du concours international du Labour. Je suis heureux de dire que la majorité des députés du gouvernement ont assisté à la réception ainsi qu'au défilé. Donc, merci à mes collègues du gouvernement. Nous avons pris l'engagement, lors de la campagne électorale, de faire en sorte que l'Ontario soit ouverte, ouverte aux affaires, et cet après-midi, je vais déposer la loi sur l'accès au gaz naturel. Je d'en parler davantage. Question complémentaire, le député de Toronto Danforth. Merci. C'était une question assez simple, donc j'ai hâte de voir une réponse à cette partie de la question. Selon le gouvernement, ce programme permet une participation de la part du secteur privé. Donc je, je ne comprends pas ceci, car le gaz naturel est déjà fourni par une seule, un, une seule entité. Mais selon la plateforme, il y aura une économie de 100 millions de dollars. Donc il me semble que cette subvention sera annulée. C'est-à-dire qu'il sera la responsabilité d'une autre, autre entité. Et le secteur privé ne va pas tout simplement donner à quelqu'un d'autre 100 millions de dollars. Est-ce que le ministre Va tout simplement dire qu'il mettra fin à ce programme de subventions et qu'il hausse le prix du gaz naturel. Le ministre de l'Infrastructure, merci. Nous parlerons davantage des détails de cette loi cet après-midi. Au cours des prochaines années, ce gouvernement fournira le gaz naturel à plus de 80, ou plutôt à presque 80 collectivités à l'échelle de la province. Il y aura donc 35 000 clients de gaz naturel de plus. C'est une excellente chose à faire pour élargir l'accès au gaz naturel en Ontario rural. Et donc ces personnes réaliseront des économies sur la facture d'électricité. Je voudrais dire aux députés d'en face que se servir du gaz naturel permettent une économie d'environ de de 2500 par ménage. À partir du 1er octobre, les factures de gaz naturel seront baissées de 80 pour les familles et de 285 pour les petites entreprises. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Prochaine question, le député de Mississauga-Aaron Mills. Monsieur le Président, cette question s'adresse au ministre de l'Environnement. L'Ontario a réalisé des progrès importants sur le plan de la réduction des émissions. Cependant, les Ontariens ont beaucoup sacrifié pour réaliser ces progrès. Il y a eu énormément de d'impôts qui leur ont été imposés. Le programme de plafondement échange n'était qu'une taxe cachée qui faisait partie du prix de l'essence. L'élimination de cette taxe ainsi que la réduction du prix de l'essence donnera plus d'argent aux maires et aux pères. En baissant le prix de, du carburant, nous soutenons nos travailleurs dans les villes ainsi que dans les petites villes. Ce matin, les conducteurs de la province ont vu un allègement du prix du carburant. Le ministre de l'Environnement peut-il nous mettre à jour quant aux progrès réalisés? Le ministre de l'Environnement, de la Conservation et des Parcs. Merci. Je remercie le député de sa question. Il a raison. Les Ontariens ont beaucoup contribué à la réduction. Des émissions. L'empreinte de carbone a été réduite de 30 comparativement à 1990. Mais il y a encore euh, du travail à faire. Et c'est pour ça que nous allons déposer un plan visant à baisser les émissions de gaz à effet de serre. Mais nous en aurons notre promesse, c'est-à-dire de redonner de l'argent aux familles ontariennes, ainsi que la promesse de nous débarrasser du programme de plafonnement et échange, une promesse qui est en train d'être réalisée. Il y a eu une réduction de 4,6 cents par litre. Des experts tels que Dame Medig, ancien député libéral, a confirmé que c'est le résultat des actions de notre gouvernement, de l'argent pour les ontariennes et une promesse environnementale honorée. Promesse faite, promesse tenue. Question complémentaire. Monsieur le Président, je remercie le ministre de sa réponse. Encore une fois, au ministre de l'Environnement, mes commettants de Mississauga, Aaron Mills, ont vu ce matin, durant leur navette, une réduction du prix du carburant. Notre gouvernement avait promis de rendre la vie plus abordable. Et donc, cette aide est arrivée. Après avoir consulté mes commettants lors de la campagne électorale et durant l'été, j'ai appris que notre gouvernement avait le mandat de nous débarrasser de la taxe sur le carbone. Les Ontariennes ne voulaient pas que leur argent soit dépensé pour la caisse noire des libéraux. Le ministre de l'Environnement peut il expliquer l'importance de ces initiatives? Le ministre, Monsieur le Président, je remercie le député de sa question. C'est très important, car les Ontariens ont déjà payé assez. Il y a eu une pression exercée sur les familles ontariennes pendant trop longtemps, trop de règlements qui touchent leur vie, ainsi que trop de taxes. Ce plan fait partie d'un cadre visant à rendre plus abordable le gaz naturel, visant à réduire le prix de l'essence, ainsi que d'éliminer le programme de plafonnement échange, c'est-à-dire de redonner de l'argent aux Ontariens. L'opposition d'en face parle du fait que ce gouvernement ne fait aucune différence pour les ontariennes, mais au contraire, nous leur redonnons de l'argent, 4,6 cents pour l'essence et 5,7 cents pour le diesel, et il y aura encore davantage. Prochaine question. La députée de Hamilton West, Ancaster Dundas. Merci. Cette question s'adresse à la présidente du Conseil du Trésor. Ce matin, Gordon Campbell a été engagé pour mener une enquête indépendante sur les finances de la province. Le gouvernement a reçu le rapport, mais le rapport n'a pas encore été rendu public. En Ontario, nous voulons de la transparence, donc je pose la question suivante au ministre. Le où est le rapport, le président du Conseil du Trésor. Monsieur le président, par votre intermédiaire, je félicite la députée de son rôle en tant que porte-parole en matière de mon ministère et ainsi que porte-parole en matière des finances. Ce gouvernement s'est engagé à garantir de la transparence au sein des finances publiques. Nous devrions identifier le manque à gagner. C'est pour ça que nous avons lancé cette enquête indépendante. Et cette enquête fait partie de notre stratégie visant à étudier les finances de la province. Je voudrais reconnaître le rôle du ministre des Finances qui a beaucoup réalisé dans le cadre de cette enquête. Il aura davantage à dire au cours des prochains jours concernant nos efforts visant à restaurer la reddabilité au sein des finances de la province. Complémentaire. Merci au président du Conseil du Trésor, mais je, je voulais une date particulière étant donné le temps consacré à cette enquête qui a été menée par l'ancien Premier ministre de la Colombie-Britannique. Enfin, nous avons déjà une fonctionnaire de l'Assemblée législative qui a pour rôle de mener des vérifications. Donc, quelle conclusion a-t-il tiré qu'on n'aurait pas pu avoir de la part de notre fonctionnaire indépendant? Au ministre des Finances, je remercie la députée de Hamilton West, Ancaster Dundas, de sa question. Notre gouvernement a reçu le rapport de l'enquête indépendante financière. Nous remercions Gordon Campbell, président de l'enquête, ainsi que Michael Horgan et le Dr. Al Rosen de leur travail relativement aux pratiques comptables de l'ancien gouvernement. Et en fait, ils ont respecté la date limite. Nous sommes en train d'étudier le rapport pour faire en sorte que les conclusions de ce rapport soient étudiées pleinement et le, le rapport entier sera rendu public comme nous l'avons promis. Le public verra le même rapport que nous, av nous avons vu. Nous, nous avons pris l'engagement de, de restaurer la redevabilité au sein des finances de la province. La députée d'Ottawa-Orléans. Cette question s'adresse à la vice-première ministre. Je ne suis pas certaine si elle est au courant, mais à Toronto, il y a plus de 300 entités municipales qui nécessitent des conseils municipaux pour être exploitées y compris des entités intergouvernementales, par exemple l'Office de protection de la nature de la région de Toronto et la Fédération des municipalités de l'Ontario. Les 25 conseils municipaux siégeront au sein de ces entités. La vice-première ministre, vice ministre a-t-elle l'impression que 25 conseils municipaux seront à mesure de s'acquitter de ses responsabilités de façon responsable? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Je remercie le député, la députée de sa question. La réponse est très simple, oui. Passez-vous, s'il vous plaît, question complémentaire. Monsieur le Président, je suis heureuse que la réponse a été oui. Mais une autre question. Si c'est le cas, parlons de ce qui se produit aujourd'hui. La réunion pour euh, Exhibition Place de demain a été annulée en raison du fait qu'il n'y a pas suffisamment de conseils municipaux. Les perturbations de travail ne seront pas réglées. Et donc le projet de loi 5... Euh, ...ontravera ces travaux. Le, le gouvernement va il faire taire aux, inter... aux... aux Torontois Le ministre. À l'ordre. Arrêtons le jeu politique. Nous avons vu, vu la décision de ce matin et l'objectif du projet de loi 5, c'est de garantir un gouvernement et plutôt une administration efficace ici à Toronto. D'après notre gouvernement, 25 conseils municipaux feront un excellent travail en représentant leurs commettants. Et malgré les chahuts des députés d'en face, la Cour d'appel a statué qu'il est fort probable que le juge s'est trompé et que la contestation sera fructueuse. En fait, la décision du juge était erronée et donc euh, ce n'est pas raisonnable d'entraver les prochaines élections en raison de cette euh, décision douteuse. Prochaine question, la députée de Simcoe Nord. Au ministre de l'Environnement. J'écoutais de près sa réponse concernant la réduction du prix du carburant grâce aux efforts de notre gouvernement. Cependant, certaines personnes ne sont pas, ne sont pas heureuses. Les NPD, le NPD avait promis de ne pas se débarrasser de cette taxe. Selon le NPD, le prix élevé du carburant n'est pas un problème. Le député d'Ottawa-Centre en fait, soutient une mesure qui aurait haussé le prix du carburant de 35 par litre au ministre de l'Environnement. Que fera-t-il pour faire en sorte que ce genre de député ne sera jamais en mesure de prendre ce genre de décision? Le ministre de l'Environnement, je remercie la députée de sa question. Je sais qu'elle travaille, elle, elle, elle travaille beaucoup pour bien représenter ses commettants comme le font tous les députés. Ce gouvernement honorera ses promesses. Donc, les promesses que nous avons faites lors de la campagne électorale, pendant, par exemple la réduction du prix du carburant, seront honorées. Ce matin, lors de leur navette, les Ontariens ont vu une réduction du prix du carburant, une réduction qui s'est produite grâce à une décision de ce gouvernement du Premier ministre de se débarrasser du programme de plafonnement et échange. Et ce n'est que le début. Le prix du gaz naturel sera aussi réduit. La famille moyenne économisera 260 dollars par an. Mais d'après et d'après l'opposition, ce n'est pas beaucoup d'argent. Mais enfin, je peux vous dire que, au contraire, les se vont redonner plus d'argent. Question complémentaire. Monsieur le Président, je remercie le ministre de sa réponse. L'opposition officielle pas, ne sont pas les seules personnes déçues. Les libéraux de Trudeau devraient apprécier le fait que les Ontariens comprennent à quel point la taxe sur le carbone coûte cher. La taxe sur le carbone fédérale est une menace importante pour les ontariens. Et le NPD, en enfin fait, soutient ce plan. Nous avons promis de lutter contre la taxe fédérale sur le carbone. Le ministre de l'Environnement peut-il nous mettre à jour concernant nos efforts à préserver ces prix de carburant réduits? Le ministre, la députée a raison. Non seulement l'opposition officielle veut que... Le carburant coûte plus cher, mais les, lib les libéraux fédéraux ont promis d'imposer une taxe sur le carbone, une taxe à laquelle nous nous sommes opposés. Et comme je l'ai déjà dit, le vendredi dernier, nous avons. expliquer au tribunal la raison pourquoi cette taxe est inconstitutionnelle. Et donc, est-ce que les députés de l'opposition veulent s'opposer aux fédéraux libéraux ou est-ce qu'ils veulent continuer de demander des prix d'essence plus élevés? Prochaine question. La députée de Scarborough, Sud-Ouest. À la ministre de l'Éducation, félicitations de votre portefeuille. Le mois dernier, ce gouvernement conservateur a éliminé le seuil maximum à but lucratif qui avait limité le financement pour des garderies à but lucratif. Le gouvernement Ford a coupé le financement de 23 millions de dollars, un financement qui est censé aider les, les familles à faible revenu de payer le, les coûts de garderie. Le gouvernement a déclaré la semaine, le, le mois dernier que cette décision avait été prise en raison de la rétroaction des acteurs du milieu. La ministre peut-elle nous expliquer qui a été consulté avant l'annulation de ces subventions pour familles à faible revenu Qui sont ces acteurs du milieu La ministre de l'Éducation, je suis heureuse de prendre la parole dans cette Chambre et de vous dire que nous avons pris un engagement auprès des parents de la province. Nous avons promis de les respecter et enfin nous livrons la marchandise. Le gouvernement précédent avait choisi les garderies qui ont été utilisées par des parents. Dans certains endroits de la province, les parents étaient obligés de, de se servir des garderies qui ont placé dans des endroits tout à fait difficiles. Nous écoutons tous les parents de la province et nous leur permettons de prendre des décisions qui répondent à leurs besoins. Merci, le Président. Merci pour la réponse, mais c'est malheureux et décevant qu'on ne consulte absolument personne. Les études ont montré... Vous savez... Ils vont peut-être essayer de me faire taire avec leurs commentaires disgracieux, mais ils ne peuvent faire taire la population ontarienne. Vous savez, les offres à but non lucratif pour les services de garde et, et les meilleurs salaires pour les tracés travailleurs sont nécessaires. Nous savons que le plus grand problème dans le secteur des services de garde est un manque de bons espaces dans des garderies qui sont bien contrôlés. Ce gouvernement, en diminuant le seuil, ouvre la porte euh, aux grandes entreprises. En diminuant l'aide pour les familles euh, qui ont un faible revenu, on en met en danger la vie de ces personnes. Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut nous dire euh, avec qui le marché a été conclu pour euh, des services de garde à but lucratif? La ministre, merci. Et franchement, ce que l'on fait, c'est d'élargir ch le choix des services de garde en Ontario. Les parents ont le droit d'avoir le choix sur le service qu'ils veulent utiliser. Le gouvernement de l'ancien gouvernement n'a pas fonctionné. Encore une fois, j'invite tous les députés de l'opposition à venir dans ma circonscription hors de Toronto et à voir comment les parents ont besoin d'un choix. On ne peut pas avoir des parents qui doivent conduire 25 km dans, dans une direction pour revenir sur leur pas pour aller au travail. Et ce n'est pas efficace et ce n'est pas bien pour les familles ontariennes. Je suis très heureuse de dire que le premier ministre Ford et le gouvernement conservateur défendent les Ontariens, respectent les parents et nous leur donnons un choix. Redémarrer la pendule. Prochaine question. Député de Flamborough, Glenn Merci, Monsieur le Président. Au ministre de l'Infrastructure, Monsieur le Ministre, avec beaucoup de mes collègues, je peux vous assurer que j'ai eu bien du plaisir au concours international de la bourre. J'aimerais saisir l'occasion de remercier les centaines de bénévoles qui ont travaillé sans relâche afin que cet événement soit une, une réussite. Le premier ministre a fait un discours qui référait à ce que notre gouvernement pour la population a fait pour les communautés rurales et du Nord. Est-ce que le ministre peut nous, dire, nous en dire plus sur le projet de loi qu'il déposera aujourd'hui et comment ça aidera l'Ontario rural? Le ministre de l'Infrastructure. Merci beaucoup pour cette excellente question. Premièrement, j'aimerais remercier la députée pour ses bons mots, son hospitalité en ce qui a trait au concours international de la bourre. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. J'étais très heureux d'y être hier, de montrer ma circonscription sur un beau jour et pour attirer l'attention sur les, la façon de vivre rurale. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de déposer mon premier projet de loi en tant que ministre de l'Infrastructure qui s'intitulera l'accès au gaz naturel. C'est un projet de loi qui facilitera l'accès au gaz naturel en travaillant avec la Commission de l'énergie de l'Ontario pour avoir des réglementations pour élargir la participation du secteur privé dans les projets communautaires. Monsieur le Président, nous avons... Dit aux gens d'affaires et de l'Ontario rural que nous voulions prolonger l'accès au gaz naturel. Nous allons diminuer les coûts de l'énergie. Intervention du président. Arrêtez la pendule. Complémentaire. Monsieur le Président, au ministre, plus tôt ce matin, vous avez mentionné que cette proposition proposera d'élargir l'accès au gaz naturel par le secteur privé. Cette loi propose une expansion des projets du gaz naturel par le secteur privé. Je sais que beaucoup de mes collègues et les gens à l'échelle de la province, dans les régions rurales et du Nord, en veulent en entendre plus sur la façon dont ce programme aura un impact sur l'économie rurale et sa compétitivité. Ma question est la suivante. Combien de collectivités pourront maintenant avoir accès au gaz naturel? Et comment est-ce que ce programme se compare à celui qui le précédait? Le ministre. Merci. Comme le premier ministre l'a souligné, le nouveau programme permettra à 78 collectivités et 33 000 foyers d'avoir accès au gaz naturel, qui est une énergie propre, profitable et efficace. Beaucoup de personnes se fient au diesel pour chauffer leur foyer, et donc l'accès au gaz naturel permettra de diminuer les coûts d'affaires en Ontario. Nous nous Respectons nos engagements vers la population de la province. Ce programme aidera, par exemple, les communautés agricoles et rurales, ainsi que les agriculteurs, à utiliser une technologie moderne pour faire pousser des, des aliments et diminuer les gaz à effet de serre. Nous fournirons un accès fiable à du gaz naturel propre et fiable pour diminuer le fardeau sur les contribuables. Alors que le gouvernement précédent a limité l'efficacité, notre gouvernement écoute les vrais experts, la population ontarienne, et nous travaillons en partenariat avec eux. Thank you. Next question. Prochaine question, député de Beaches, Est-York. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre Des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Plutôt que de s'occuper des problèmes de la population, la priorité du premier ministre consiste à s'ingérer dans les élections torontoises. Pourquoi est-ce que la ministre croit que l'élection torontoise est une priorité plus urgente que de diminuer la pauvreté chez les enfants, maintenant que Toronto est la capitale de la pauvreté chez les enfants du Canada? à la ministre des Services à l'Enfance et des Services sociaux et communautaires. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureuse qu'on commence à parler à quelque chose d'autre que l'élection municipale. Le reste d'entre nous vivons dans d'autres endroits et nous allons nous assurer d'agir. Un Ontarien sur sept vit en pauvreté dans la province de l'Ontario. Nous avons été déterminés à changer les programmes d'aide sociale afin d'aider les gens à se sortir de la pauvreté et à leur trouver des emplois où, et à leur donner un soutien lorsque c'est nécessaire. Mais à la députée de l'autre côté, si elle, veut aider, si elle veut aider les gens, il faut avoir de la compassion. La meilleure façon de s'assurer que nous ayons des programmes sociaux, c'est de trouver des emplois aux gens. Et je suis heureuse que, pour une fois, pour la première fois depuis quelques semaines, le Parti néo-démocrate parle de quelque chose autre qu'eux-mêmes. Intervention du Président, s'il -vous, vous plaît. Complémentaire, à la ministre, de nouveau, à chaque jour, la pauvreté creuse son trou en ontario toronto est maintenant la capitale de la pauvreté infantile au canada et dans certaines communautés de toronto près de la plus de la moitié des enfants vivent dans la pauvreté à chaque année entre 90 à 100 enfants qui sont bon, les plus vulnérables de la, de la province, meurent sous la tutelle de la province. C'est inacceptable. Voici une question, un enjeu que le dont le gouvernement doit s'occuper, mais plutôt que de s'en occuper, le gouvernement s'ingère dans les élections municipales de Toronto. Quand est-ce que le gouvernement agira enfin sur cette question plutôt que de faire des coupes au système d'aide sociale et d'agir sur les enjeux qui sont essentiels pour les Ontariens plutôt que de créer le chaos dans les collectivités. La ministre des Services à l'Enfance et des Services sociaux et communautaires. Merci, M. le Président. Nous avons agi le 29 juin, du moment où nous avons été nommés au Conseil des ministres. J'ai travaillé avec mon ministère pour m'assurer qu'une personne sur sept, non seulement dans la ville de Toronto, parce que je sais que pour les députés de, de Toronto, vous croyez que c'est que tout ce qui compte, c'est vous. Mais on parle ici des gens de Toronto à, Kenoro, à Kenora, les gens qui ont besoin de nous, les, une personne sur sept qui sont coincés dans un système d'abus, un cycle de pauvreté qui les conserve au bas de l'échelle nous avons mis le tout sur la, le, les nous avons mis les programmes du gouvernement précédent sur la glace pour nous assurer d'une d'une augmentation de 1,5 à l'aide sociale nous avons établi des cibles afin de mettre en, et nous, avons, nous allons mettre en place un nouveau programme qui sera dévoilé en novembre mais J'aimerais que les néo-démocrates comprennent qu'il y a plus que Toronto dans la province. Redémarrer la pendule. Prochaine question. Député de Sarnia Lampton. Merci, Monsieur le Président. Au ministre de l'Infrastructure. Lorsque j'ai fait du porte-à-porte dans ma circonscription, l'une des grandes inquiétudes qu'on m'a soulevée, c'est la question de l'augmentation en flèche des tarifs d'électricité. Certaines personnes doivent choisir entre chauffer leur foyer et manger. C'est tout particulièrement difficile pour les aînés qui ont un revenu fixe. Et c'est une décision qu'ils ne devraient jamais avoir à prendre. Depuis trop longtemps, les, les libéraux appuyés par les néo-démocrates ont affecté le bien-être des gens, tout particulièrement ce qui a trait à la pauvreté énergétique qui a frappé les municipalités. Et les gens ont dû commencer à utiliser les banques alimentaires parce que leur tarif d'électricité était trop élevé. Monsieur le ministre, vous allez déposer une nouvelle loi plus tard, ce soir, aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ce programme diminuera le, la facture de chauffage pour les gens de la province? Le ministre de l'Infrastructure, merci. J'aimerais remercier le député de Sarnia-Lampton pour une excellente question. Je sais qu'il demande depuis très longtemps plus d'utilisation du gaz naturel dans l'Ontario. L'une de nos priorités en tant que gouvernement pour la population, c'est de diminuer les factures d'électricité pour la population de cette province. Et c'est exactement la raison pour laquelle nous allons le faire par la loi sur l'accès au gaz naturel. Cette loi permettra au, au secteur privé de travailler avec les partenaires municipaux pour élargir l'accès au gaz naturel qui est fiable et moins dispendieux dans les collectivités, et ce, à aucun frais pour les, les contribuables. Ça signifie que 78 municipalités et 33 000 foyers pourront avoir accès à une infrastructure essentielle. Complémentaire. Merci, M. le Président. Au ministre de l'Infrastructure de Nouveau, c'est une excellente nouvelle. J'ai bien hâte de voir ce dépôt plus tard aujourd'hui, mais V vraiment, le fait que l'on respecte cet engagement montre bien notre gouvernement pour la population, de, de, de, qui a fait des, des promesses, et les tient. C'est un concept étranger pour plusieurs personnes. Et dans le nord de l'Ontario et dans l'Ontario rural, on aura enfin une aide financière, et ce sera... et en sera de même pour les, pour les communautés des Premières Nations. Pouvez-vous nous dire combien d'argent chaque foyer peut épargner avec cette nouvelle loi? Merci. Le ministre Monsieur le Président, encore une fois, au député de Sarnia-Lampton, je vous remercie de cette question. Notre gouvernement comprend que la population fait face à des factures d'électricité incroyablement élevées, tout particulièrement lorsqu'on se fie à l'électricité, au pétrole ou au propane pour chauffer leur maison d'avoir accès au gaz naturel remettra de l'argent dans leurs poches. En changeant au gaz naturel, les résidents et les consommateurs pourront épargner entre 800 et 1 250 par année. Cette nouvelle initiative fait partie de notre engagement de se débarrasser du plafonnement et échange la taxe sur le carbone en aidant les familles et en leur donnant une aide financière. Notre gouvernement s'engage à renouveler l'infrastructure les, les, les, du gaz naturel dans la province, au contraire de l'ancien gouvernement libéral qui a interdit l'expansion le, le, de ce réseau et de ce gaz en Ontario. Monsieur le Président, n'oublions pas les néo-démocrates et comment ils ont... Intervention du Président, merci. Prochaine question. député de Waterloo. À la vice-première ministre, en août, l'Ontario a perdu 80 000 emplois et il y a eu une augmentation troublante, tout particulièrement dans le chômage chez les jeunes. Ce taux de chômage a augmenté le mois dernier et continue d'être plus élevé qu'ailleurs dans le pays. Pour les jeunes dans la région de Niagara-Ouest, de Durham, de Waterloo, de Scarborough, c'est alarmant, et plutôt que d'agir, le gouvernement passé une grande partie de son temps à se concentrer sur le conseil municipal de Toronto. Pourquoi est-ce que la vice-première ministre croit que l'élection municipale de Toronto est plus importante que de créer plus d'emplois et de possibilités d'emploi pour les jeunes dans la province? À la vice-première ministre, au ministre des Affaires municipales et du Logement. Je remercie la députée de sa question. C'était clair au cours de l'élection que notre gouvernement s'engageait à fournir des services gouvernementaux efficaces. Nous avons promis de réduire la taille et améliorer l'efficacité du gouvernement à chaque jour au cours de la campagne. Le ministre des Finances et le président du Conseil du Trésor ont demandé une enquête que nous allons revoir, mais aujourd'hui est tout particulièrement important étant donné la décision rendue qui a validé notre projet de loi. Nous allons offrir un nouveau conseil de ville à la Ville de Toronto et je serai heureux de, me, de prolonger mes commentaires au cours de la complémentaire. Complémentaire, eh bien, les seules personnes qui ont obtenu plus de travail dans cette province, ce sont les avocats. Les jeunes en Ontario savent qu'ils ne peuvent compter sur ce gouvernement pour un salaire juste de 15 l'heure, mais depuis que le gouvernement a pris le pouvoir, il n'y a eu aucun geste, aucune mesure, aucun, aucun décret. En fait, le gouvernement semble content de continuer le travail précaire et à contrat pour les jeunes de la province. Le gouvernement montre qu'il qu a ses priorités, mais qu'elles ne sont pas les mêmes que la les priorités de la population. Le gouvernement n'utilise pas le, son temps et ses ressources pour aider les jeunes à atteindre leur plein pot potentiel. Ce sont des priorités valides. de La population de cette province, les jeunes, méritent mieux. Quand est-ce que ce gouvernement agira afin d'aider nos jeunes à se construire une bonne vie ici dans la province de l'Ontario? Le ministre. Encore une fois, j'aimerais remercier la députée de sa question. Je veux que ce soit clair. Notre premier ministre et notre ministre du Développement de... Et notre ministre du Développement économique de la création d'emplois et du commerce sont à Washington aujourd'hui. Le premier ministre a été clair au cours du concours international de labour hier à la foire agricole. Notre gouvernement s'engage à s'assurer que des emplois seront créés dans cette province et c'est exactement la raison pour laquelle il y a, nous, nous sommes ici pour débattre, pour défendre les emplois. C'est ce que fait notre gouvernement. Prochaine question, député de Chatham-Kent-Limington. Merci, Monsieur le Président au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Hier, nous étions au 101e Concours international de la bourre dans ma circonscription avec plusieurs de nos collègues de cette Assemblée. Sous le gouvernement précédent, l'Ontario rural a souvent été ignoré. Nous avons rencontré plusieurs familles d'agriculteurs hier, c'était vraiment un vent d'air frais et nous a rappelé du travail acharné que font ces agriculteurs à chaque jour. Au ministre, est-ce que le ministre peut souligner pour nous pourquoi de prendre le temps d'aller au concours international de la bourre était aussi important pour nos députés et pour l'Ontario rural? Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais aussi remercier le député de sa question et pour son accueil chaleureux dans sa circonscription hier alors que nous avons été au concours international de la Bourg. J'aimerais aussi remercier chaque député qui a pris le temps d'être présent et d'écouter les inquiétudes de nos agriculteurs au concours international de la Bourg, hier. Comme le député l'a souligné, l'Ontario rural était souvent une arrière-pensée pendant beaucoup trop longtemps sous le gouvernement précédent, en prenant le temps de rencontrer les familles d'agriculteurs en Ontario, nous avons vu le bon travail qui est fait par les agriculteurs à chaque jour pour notre économie. Il est important pour tous les députés de voir le travail acharné les habiletés qui sont utilisées pour fournir la, la, la meilleure nourriture possible. Les familles agricoles seront en mesure d'être prospères. Les entreprises seront ouvertes et prêtes à mener en Ontario. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier également le ministre pour sa réponse incroyable. J'ai rencontré plusieurs visages heureux, accueillants qui appuient le premier ministre et les mesures prises par le gouvernement. Monsieur le Président, le ministre de l'Agriculture, des Affaires rurales a dit que le gouvernement aidera les municipalités rurales et le reste de la province ont un climat propice aux affaires. Le premier ministre a annoncé hier, annoncé l'aide en annonçant la, la disponibilité au gaz naturel dans les régions rurales pour qu'elles soient plus concurrentielles et avoir une vie plus abordable. <applaudissements> ministre, merci le député de cette question importante. Et comment on peut rendre la vie plus abordable en Ontario. Afin d'être un leader en matière de création d'emplois, les entreprises doivent être concurrentielles. Auparavant, le secteur privé était à l'arrière-plan, et nous, nous voulons éliminer le fardeau des contribuables. En ayant davantage de gaz rural dans les régions éloignées et les régions rurales, nous allons remettre de l'argent dans les poches des contribuables. Notre gouvernement s'engage à travailler avec le secteur privé pour réaliser ce projet et rendre les régions rurales plus concurrentielles à nouveau. <applaudissements> Prochaine question. Député de Hamilton Mountain. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Le premier ministre rend à Washington. Il a dit qu'il est avec les Ontariens et les fédéraux. Cependant, l'Ontario n'a pas répondu au à la tarification sur l'acier imposée en juin, avec euh, la menace de perte d'emploi à Hamilton. Quelles mesures le gouvernement provincial doit faire pour lutter contre cette imposition de tarification par les Américains? Oui, le premier ministre et le ministre du Développement du Commerce sont à Washington aujourd'hui pour faire, pour voir ce qu'ils peuvent faire pour protéger les Ontariens, que l'Ontario est propice aux affaires, créer des emplois, retenir les emplois et augmenter les échanges commerciaux. Et le premier ministre a dit à plusieurs reprises, nous allons faire notre part pour protéger les travailleurs du secteur automobile, de l'acier et de l'agriculture et nous allons Jamais abandonné notre position dans ces trois secteurs de retour à la vice-première ministre. Et d'un côté, nous avons un premier ministre qui a la grogne envers le conseil municipal. D'autre part, nous avons un premier ministre qui a dit son appui pour le président et l'appui 100 C'est le même président qui menace la vie des Ontariens et qui dépendent de l'acier et du secteur automobile. Quel premier ministre verrons-nous à Washington? Il n'y a aucune hésitation de la part du premier ministre. Il l'a dit à plusieurs reprises qu'il est avec les travailleurs de l'Ontario et les entreprises. Il a, va faire passer son points avec le ministre du Développement économique à Washington que nous voulons nous assurer que le secteur de l'acier, de l'agriculture et de l'acier sont appuyés. Ils font partie de l'épine dorsale de l'Ontario pour que la position de l'Ontario soit comprise par les Américains. Ce n'est pas toujours bien compris alors que les États-Unis imposent des tarifs. Et ils, pas, ils ne sont pas conscient de l'impact sur le secteur de l'emploi aux États-Unis, c'est un rôle légitime pour le Premier ministre pour dire et que tout fonctionne des deux pans et qu'il faut protéger les emplois de l'Ontario. C'est la fin du temps imparti pour la période des questions conformément au règlement. La députée d'Orléans s'est dit non satisfaite de la réponse à sa question demandée, posée à la chiffre au ministre. Rappel au règlement, je voudrais souhaiter la bienvenue mon ami John Papa, à Queen's Park, l'ancien chef de, de la tribu de Muskoka. Bienvenue en Chambre. Rappel au Règlement, député de ottawa orléans Je voudrais corriger ma description. Il y a plus de 388 agences et, comm et commissions. Je voudrais... ...le duc du Collège catholique Merbleu. Je lui souhaite à... la bienvenue et merci d'être avec nous, Martin. Point of order, government house je demande le consentement de déposer une motion concernant sur un débat de fin de séance sur l'éducation autochtone. Le leader parlementaire demande le consentement de la Chambre pour déposer une motion concernant un débat de fin de séance sur l'éducation autochtone que, nonobstant 30 L'adjoint parlementaire des, re, des affaires autochtones devra participer, participera à la place du premier ministre à ce débat. Le leader parlementaire a proposé que, nonobstant le règlement, l'adjoint parlementaire des affaires autochtones participera à la place de l'adjoint parlementaire. Plaît-il à la Chambre que la motion soit adoptée? Adoptée. Rappel au règlement député de Bruce -Creo je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les pages, particulièrement MacLeod, la fille de la députée MacLeod. Merci. Soyons assurés que nous allons présenter les pages de façon opportune. Étant donné qu'il n'y a aucune mise au voie différée, la Chambre ajourne ses travaux, ses travaux jusqu'à 15 heures.